Bonjour les amis, les indicateurs techniques sont-ils utiles Eh bien on peut se poser la question, bien sûr lorsqu'on démarre en trading, est-ce qu'il faut vraiment apprendre à utiliser des indicateurs Je vous dirais oui puisque euh, la plupart des, des, des professionnels du trading utilisent des indicateurs et donc euh, c'est très intéressant de savoir quels indicateurs utiliser, comment les utiliser de manière à pouvoir euh, suivre les mouvements euh, que prennent les traders qui tradent, pour certains, parfois des millions euh, sur un trade. Donc euh, au moment où eux euh, tradent dans un sens, ouvrent une position, eh bien ça fait bouger les marchés. Donc c'est très important, vous avez des, des indicateurs très connus comme le RSI, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, Ishimoku, donc euh, Ishimoku très utilisé au Japon. Donc euh, vous avez euh, ainsi des indicateurs qui vous permettent de, de suivre les mouvements, ou en tout cas de vous attendre à ce qu'il y ait un mouvement, soit une correction, soit un retournement de marché, euh, lorsque le marché arrive à un certain niveau. Après, lorsque vous aurez quelques années d'expérience, eh vous pourrez probablement vous passer de, de ces indicateurs, parce que vous traderez, vous aurez l'habitude donc de trader euh, en regardant surtout le prix et les supports et les résistances qui eux, bien sûr, font partie, sont une partie importante des techniques de trading. Tout cela, vous pouvez l'apprendre dans de bonnes formations au trading. Si vous souhaitez apprendre tout ça, vous avez ici en haut un lien vers mes formations, sous ma vidéo également. Et comme vous pouvez voir les témoignages de mes étudiants, eh j'ai pu aider pas mal de traders débutants à arriver à débloquer euh, certaines choses et à arriver à avoir des résultats positifs. Donc, si vous souhaitez euh, démarrer, eh bien oui, utilisez les indicateurs techniques, ceux qu'on vous donne dans, dans des bonnes formations euh, au trading, et ça vous permettra d'avoir euh, des résultats beaucoup plus, beaucoup plus performants que si vous vous passez d'indicateurs lorsque vous êtes un trader débutant. Donc choisissez quelques indicateurs euh, les plus connus parce que euh, l'avantage c'est que justement ces traders euh, professionnels les utilisent et quoi de mieux que de suivre euh, de bons traders pour arriver à avoir des bons résultats. Donc les indicateurs techniques, vous pouvez vous contenter d'un, deux, trois, euh, quatre indicateurs mais euh, vous verrez que lorsque vous avez ces indicateurs euh, sur votre écran, sur votre plateforme de trading et que vous aurez vraiment de l'argent réel sur votre compte pour trader. Ça vous sera très utile d'avoir, disons, une sécurité, de voir que, que ces indicateurs vous confirment souvent à quel moment rentrer dans le marché, à quel moment sortir du marché. Donc, c'est vraiment des indicateurs qui, pour moi, sont très importants lorsqu'on débute en trading. Donc, oui, les indicateurs techniques, je vous les conseille. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour avoir un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.